Alors, euh, à côté de vous, vous il y a Stéphane Edouard qui est affligé. Euh... Stéphane Edouard à euh, chez Cyril Hanouna, Stéphane Edouard chez Balance ton poste. Euh, votre sociologue préféré euh, dans l'émission la plus putassière de la télévision. Oui, alors vous avez été un certain nombre, et c'est compréhensible, je refais exactement comme vous, à réagir sur mes différents réseaux sociaux, euh, dont je vous mets euh, les liens ci-dessous. Vous savez, dans la fameuse description de vidéo que vous ne lisez strictement jamais, donc je vous mets le lien hein, pour les, les rares lecteurs vers le Twitter, l'Instagram de la chaîne et les deux pages, les deux pages euh, Facebook. Je vous dois un retour sur mon passage chez Cyril Hanouna, enfin je vous le dois, non, pour à strictement parler, à être exact, je ne vous le dois pas, je ne vous dois d'ailleurs rien, mais je pensais que cela en intéresserait certains, donc je vais me livrer au jeu de répondre aux questions qui ont été les plus fréquemment posées. Alors je ne ferai pas l'exercice, je ne me livrerai pas à l'exercice de la surimpression au sens où beaucoup de questions se ressemblent et finalement il aurait été difficile arbitrairement de choisir l'une plutôt que l'autre. J'ai regroupé toutes les questions relatives à mon passage chez Hanouna dans ce cahier et je les ai recoupées par grande, euh, par grande ressemblance. Alors on m'a demandé pourquoi euh, tu, en as, tu nous as informé quelques minutes auparavant, pourquoi ne pas l'avoir dit avant, est-ce que j'ai touché un petit billet, pourquoi ai-je accepté l'invitation de, de Cyril Hanouna, on m'a demandé ce que je pensais de, de Cyril Hanouna, on m'a demandé, on m'a redemandé à X reprises les, les vraies raisons, euh, on m'a demandé pourquoi est-ce que la deuxième partie je l'ai passée dans le public, est-ce que j'ai été puni, sanctionné, on m'a demandé également ce que je pensais de ces chroniqueurs, euh, notamment Agathe Oprou sur laquelle je me suis déjà exprimé, euh, et euh, Eric Nolo, et on m'a finalement demandé si je, si je regrettais, et puis si j'avais des scoops à livrer. Alors dans l'ordre pourquoi ne pas nous l'avoir dit avant Eh bien, tout simplement, euh, chatounet, je ne te l'ai pas dit avant, car chat échaudé, justement, craint l'eau froide. Et la dernière fois, donc la dernière occurrence remonte à l'année dernière, je crois que c'était au printemps dernier, où une institution peut-être un tout petit peu plus académique et universitaire que C8 m'avait invité, m'avait invité à euh, dispenser mes savoirs et mes analyses dans le cadre d'une conférence. C'était l'université Paris-Dauphine. Et la conférence s'appelait euh, « Le futur de l'amour » ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était un, un exercice d'anticipation sur les bouleversements sociologiques, anthropologiques, technologiques à venir dans le monde des rencontres. Euh, je vous en avais informé de façon tout à fait transparente en temps réel, à savoir quelques semaines avant l'émission, et mes détracteurs, contradicteurs et ennemis idéologiques en ont profité de ce laps de temps pour faire pression sur la direction, euh, évidemment, afin de me désinviter. Euh, ce qui n'a pas manqué de fonctionner, hein, j'ai été désinvité immédiatement, sans, sans autre explication. Donc pour cette raison-là, voilà pourquoi je ne vous l'ai pas dit avant, euh, tout simplement pour ne pas laisser le temps à mes opposants de faire pression sur la chaîne pour me désinviter au titre que je serai, euh, je ne sais plus ce qui est au dernier, dans leur dernier petit papier, euh, je ne sais plus tellement si je suis encore raciste, si je suis xénophobe, si je suis conservateur, néoconservateur, misogyne, euh, antisémite ou je ne sais quoi, euh, bref. Ils n'ont pas eu le temps d'exposer leurs arguments. Ai-je touché un petit billet en passant sur C8 chez Cyril Hanouna Non, alors cher euh, je ne sais plus qui, il euh, faut savoir que les invités des émissions de débat en direct, ou, ou pas en direct d'ailleurs, ne sont jamais euh, rémunérés. Ils sont dans le meilleur des cas défrayés, voire pas défrayés du tout en fait, s'ils sont, sont euh, inconnus en général, la plèbe n'est malheureusement pas défrayée. Si votre présence est requise, vous êtes défrayé, mais c'est-à-dire que vos, vos frais de déplacement vous sont remboursés, mais en aucun cas vous ne touchez un billet, il est estimé, c'est la, est la coutume, c'est le modus operandi de ce type d'émission, il est estimé que vous êtes rétribué de votre propre passage, hein, c'est-à-dire que c'est auto-rétribuant, le simple fait d'être vu à l'antenne euh, se, se, se transforme pour vous en une promotion directe qui vous vaut le coût de votre effort et de votre déplacement, et vous ne toucherez pas un centime de plus. Pourquoi l'ai-je fait Alors à cette question, j'ai envie de répondre par, euh, par la contraposée, c'est-à-dire pourquoi ne l'aurais-je euh, pas fait hein euh, La télévision repose sur des, des mécanismes finalement communs, hein, que, euh, qui sont communs de balance ton poste à, jusqu'à l'autre bout de la, de la chaîne de débat, euh, c'est-à-dire euh, de, de balance ton poste à, à Zemmour et Nolo, en passant par Salut les Terriens. Et justement il m'a semblé que l'épigénèse, le centre névralgique du style euh, débat télévisé depuis environ 2010, et justement c'est Tanouna. Hein. c'est cette confrontation non linéaire, c'est-à-dire déstructurée, de chroniqueurs exposant des avis euh, volontairement, euh, volontairement euh, opposés, c'est-à-dire euh, en créant des pôles d'avis binaires oui-non, le tout orchestré par un, donc un chef d'orchestre, comme il se doit, qui s'assure que la parité des oui et des non soit un petit peu respectée. Hanouna a énormément participé à la création de ces codes. Il a sorti de l'ombre ou d'une semi-retraite des animateurs en faisant un mélange des genres que ne renierait pas Emmanuel Macron avec son, son gauche-droite tous unis. Hanouna a tiré de la société civile des commentateurs sportifs, des, euh, des anciens députés, des anciens sportifs de haut niveau, voire des anciens ministres et les a euh, horizontalisés hein, dans, un, dans un instrument tout à fait barbare. J'allais dire barbare, oui. Alors à ce sujet, pardonnez-moi la digression mineure, euh, je vous promets depuis des mois une fiche de lecture sur les barbares, vous aurez mieux. Vous aurez et une fiche de lecture, et une conférence qui s'appellera Les Nouveaux Barbares, et qui traitera, pas qui, ben évidemment du livre, mais euh, qui mobilisera l'outil principal du livre pour traiter de la façon dont le marché croît, c'est-à-dire de l'extension de, de, de la raison marchande vue de l'intérieur. Par quel procédé cannibalistique le marché s'empare-t-il de territoires qui lui étaient autrefois défendus Ça sera le 6 avril à Bordeaux dans le cadre du cercle Polythea, c'est-à-dire de... C'est le, le cercle Politea, c'est le nom du cercle bordelais, mais en réalité, ça fait partie du cycle de conférences de mon ami Pierre-Yves Rougeron, que je salue au passage, qui a eu la gentillesse de euh, m'inviter et de me laisser donc table, table libre. Je ne serai donc absolument ni modéré, ni censuré. Je vous donne rendez-vous, euh, on mettra en post-prod l'affiche de la conférence. Rendez-vous à... Euh, pour les habitants de l'Aquitaine au 6 le 6 avril 2019 prochain et le lien pour les préinscriptions alors le prix est tout à fait modique hein, c'est pas moi qui m'en occupe mais euh, le, je crois que le prix de l'ordre de quelques euros une dizaine d'euros maximum ça le but est non lucratif hein, c'est simplement pour s'assurer de couvrir les frais de salle toutes les informations et euh, pré-réservations dans le lien ci-dessous donc euh, je disais que hanuna euh, et sa bande sont le nouveau centre névralgique de la barbarie. Ils ont écrit et réécrit un certain nombre de codes dont tous leurs congénères euh, ont été forcés de s'inspirer. Et pour cette raison-là, comme je le citais, comme le disait Louis Powells, cité en exergue de cette vidéo, en introduction, eh bien, euh, l'intelligence ne consiste pas à s'exonérer et à oblitérer le côté obscur, à faire comme s'il n'existe pas, mais au contraire à avoir un pied dedans, un pied dehors. Il faut comprendre comment fonctionne la matrice de l'intérieur, pour mieux savoir s'en déjauger, s'en déjuger et parfois se parjurer. Hein. Je vous ai déjà raconté l'exemple de ma maman, qui se prétendait toujours, à l'époque où je regardais Culture Pub sur M6 le dimanche soir, se prétendait toujours hermétique à la publicité et ne comprenait pas l'intérêt que je prenais à regarder volontairement euh, les publicités euh, du monde entier hors de celles qui vous sont imposées par les, les chaînes privées. Et en réalité, c'était la plus euh, sensible à la, à, la, à la pub, au fond, en dernière instance, car six mois après la sortie d'un nouveau produit, d'une nouvelle tendance, invariablement, elle l'a désirait et elle finissait par la consommer, contrairement à moi qui, en apprenant les mécanismes des ressorts publicitaires, résistait finalement, développait les anticorps nécessaires à résister au marché. Quand vous ne comprenez pas les barbares et quand vous ne comprenez pas les ressorts publicitaires, vous êtes le, le, le cochon servile de base, hein, vous êtes celui qui va finalement manger les restes et qui à la fin se fera découper en lamelles pour finir en, en jambon. Alors à propos de Cyril Hadouna et Balance ton poste, vous m'avez demandé également quelques remarques. Euh, Sous-entendu, vous avez cherché de ma part, vous attendez que je, le, que je me montre acerbe à, à son égard. Eh bien, je vais vous décevoir. Euh, alors... Évidemment, il faut comparer ce qui est comparable. Je vais comparer Cyril Hanouna à ses confrères qu'il m'a été donné de rencontrer depuis 2001 en télévision, donc à, à Evelyne Thomas, en 2001, c'est mon choix. Eh bien, ça, vous l'ignorez, eh vous le verrez peut-être un jour, si vous êtes sage, je vous diffuserai quelques extraits de cette émission. Je vais le comparer à Karine Lemarchand, que j'ai rencontrée en 2009 ou 2010 sur France 5 dans les maternelles. Je vais le comparer à peut-être Brigitte, non pas Brigitte Lahaye, parce qu'on était en radio, mais enfin, euh, il m'a semblé, et de loin, être le plus intègre au sens où d'être le plus cohérent, c'est-à-dire d'être le plus un entre euh, les prestations en, à l'antenne et hors antenne. Euh, j'ai rencontré, j'ai eu l'occasion de croiser, même à l'époque où je n'étais pas invité, mais où j'étais simple euh, figure en plateau dans, mes époques de, de, dans, dans, dans, dans ma période étudiante d'ennui profond, où je squattais un petit peu les plateaux télévisés car euh, un ami était assistant réalisateur et euh, m'offrait comme ça euh, la possibilité de côtoyer un certain nombre de, de, de, de vedettes euh, côté, euh, côté backstage, côté loge. Et donc j'ai vu, euh, j'ai assisté au travail de que, à peu près tous les présentateurs de, de, de Foucault à Drucker en passant par euh, Arthur, Nagui, etc. Et, et beaucoup sont dupes, beaucoup sont duplices, beaucoup sont duels. C'est-à-dire que pour beaucoup, il y a un visage euh, hors caméra et un visage devant la caméra. Et ceux-ci ne se réconcilient pas, ce ne sont pas les mêmes. Hanouna, je l'ai trouvé strictement identique hors et à l'antenne. Euh, C'est objectivement euh, le seul à s'être présenté aux invités, c'est-à-dire pas aux, aux chroniqueurs qu'il côtoient avant et après l'émission, mais... C'est le seul à avoir, si, à avoir salué automatiquement et sans se faire prier, et avec une certaine sincérité, l'ensemble des invités, dont moi-même, alors que les chroniqueurs officiels ne nous ont même pas adressé la parole. Et euh, finalement, euh, en, en dernier lieu, euh, c'est celui qui s'est montré assez, objectivement assez bon, surtout au regard de la faible matière première que lui fournissaient à la fois ces chroniqueurs euh, très indigents, on y reviendra, et surtout son équipe. Car le vrai problème de fond de cette émission, à ce qu'il m'a semblé, et s'il m'écoute, je m'en excuse par avance, c'est la faiblesse de la préparation. Il hein. faut savoir que euh, l'émission a été tournée en direct vendredi dernier, donc vendredi euh, euh, 16, euh, 15 février 2019, au lendemain de la Saint-Valentin. Euh, J'ai été invité et prévenu le 14 février à 20h, c'est-à-dire la veille. Donc, il y a une vocation à l'urgence de la part de ces équipes qui m'a rappelé la plupart de mes interventions télévisuelles, sauf M6, car M6, évidemment, c'était une grosse production avec un tournage de 8 mois et demi, donc ça n'a pas pu être organisé la veille ou l'avant-veille. Mais ce genre de débat est toujours monté dans des conditions d'urgence par des équipes qui, qui vous profilent, c'est-à-dire qui parcourent vos profils euh, <rire> sociaux de façon très superficielle et qui font des cagades dans les fiches. Donc il y a eu un certain nombre de cagades en termes d'organisation, en termes d'enchaînement des parties, en termes de présentation des invités, dont Hanouna n'est finalement pas responsable. Et je l'ai trouvé, pour quelqu'un qui jonglait en direct avec des fiches qu'il n'avait manifestement pas lues, je l'ai trouvé finalement assez bon à effacer, à gommer l'amateurisme profond de ses équipes. Alors, euh, on me redemande pourquoi l'as-tu fait, et maintenant on veut la vraie raison. Donc on va appeler cette question, pourquoi l'as-tu fait bis eh bien, la vraie raison, euh, outre ma première réponse à un petit peu rhétorique, c'est un petit peu, je vous l'avoue, une réponse euh, de rhéteur, c'est un peu une réponse dialecticienne ou casuiste, comme on pourrait dire, la vraie raison pour laquelle je l'ai faite, c'est que j'ai fait un pari. Euh, J'étais convaincu de quelque chose qui, qui n'est pas advenu. Vous allez me dire, ça y est, il commence à se justifier, il commence à trouver des excuses. Ce n'est pas une excuse, c'est la vérité. J'ai fait un pari, j'ai perdu, je me suis trompé, Bon, ça m'a rien coûté, j'ai été défrayé. Et... Ça vous a vaguement distrait, donc l'essentiel est là. Euh, j'ai fait le pari, j'ai procédé au pari, qu'en réalité, euh, la coïncidence était trop grande. Marié au premier regard, saison 3 reprend sur M6. Et j'étais personnellement convaincu d'avoir été invité sur euh, C8, justement, pour euh, m'extirper des scoops. Car, dans Touche pas à mon poste, qui est l'émission jumelle, plus centrée sur les médias, et qui précède en termes d'enregistrement de quelques minutes, Balance ton poste, hein, les deux s'enchaînent à quelques à quelques minutes près, je crois qu'il y a une petite demi-heure de battement, histoire de rafraîchir le plateau entre les deux, eh bien, il y avait mon ex-collègue, M. Chemise Orange, M. Pascal de Sutter, qui était interviewé sur la saison 3, et j'étais convaincu d'être, en réalité, interviewé pour un pré... d'être convoqué au titre d'un prétexte un peu... pas fallacieux, mais enfin un peu général, un peu vague, qui sont les couples et la Saint-Valentin, pour être, en réalité, passé au grill par euh, Agathe Oprou et consorts sur le scandale lié à ma présence donc un petit peu trop dissidente au goût d'M6 dans Mario au premier regard, première saison. Bon ben j'ai perdu mon pari. En réalité, le casteur, dont on ne citera pas le nom parce qu'il était déjà assez mécontent que je l'ai balancé à l'antenne, s'est débrouillé pour me profiler tellement mal qu'il n'a pas fait la relation et que donc, euh, sur ses fiches, euh, évidemment, Anouna n'avait pas l'information que j'étais l'alter ego de celui qu'il venait pourtant pour, pour de recevoir euh, quelques minutes auparavant, dans la, dans la saison 3, il avait dû me voir à l'époque car j'avais déjà bénéficié d'une invitation dans cette fois-ci, touche pas à mon poste, suivez hein, la partie média, pas la partie société. Il y a deux ans, dans le cadre de ma polémique, ma chaîne m'avait interdit d'y participer et m'avait fait rédiger en urgence un communiqué de presse avec ma, ma, ma photo et euh, des excuses façon Teshuva qu'Anouna n'avait pu que lire. À l'antenne, j'étais convaincu, à tort manifestement, que je venais cette fois-ci pour livrer du scoop, me faire cuisiner sur les secrets de fabrication d'une émission supposée euh, faire se rencontrer des gens parfaitement compatibles, quand en réalité, 9 couples sur 10 divorcent. Donc voilà à quoi je m'étais préparé, ça n'a pas été le cas, et voilà la vraie raison de ma présence là-bas, cher chaton. Pourquoi on ne t'a pas vu Pourquoi tas on peu vu Puis pourquoi t'es-tu retrouvé dans le public oui, alors là, il y a eu un micmac, effectivement, au niveau de l'enchaînement des trois euh, parties qui a été bouleversé à la dernière minute. À la fin de la première, consacrée au, à la différence d'âge dans les couples, Cyril Hanouna m'a dit Toi, tu restes à ma gauche car on va démarrer, ou on va presque, on va, tu vas être, tu, je vais te questionner très très vite dans le démarrage de la seconde. Son équipe est, est restée accrochée à une espèce de plan un petit peu rigide où je devais laisser ma place à, à un psy, je crois, dans, dans, dans cette partie, il n'y avait pas de fauteuil supplémentaire, ils m'ont mis dans le public, Hanouna ne m'a pas trouvé, m'a finalement trouvé du coin de l'œil, et j'ai fait une intervention sous-exposée, sous-éclairée dans le public, euh, finalement, que, que je ne pensais ne plus faire, donc euh, euh, pas, pas évidente. Il faut comprendre que, encore une fois, j'explique, hein, je ne me justifie pas, euh, la, le, le dernier mot, si vous voulez, c'est que ma stratégie était de compter sur nos Je savais que je ne pouvais pas compter sur les autres, euh, ni la porte, ni Oprou, que j'avais clashé dans une vidéo qui a pas mal tourné sur Internet, puisqu'elle approche des 400 000 vues, hein, où je lui reprochais d'avoir bénéficié d'une extrême clémence du monde médiatique quant à des anciens tweets où elle expliquait se prostituer et euh, que les pauvres sentaient mauvais, alors que moi, au contraire, j'avais subi la hein, j'avais été voué au gémonie. Euh, l'anathème, pardon, j'avais été voué hégémonie pour avoir simplement traité une personne en particulier, une sur 6 milliards de salopes. Et eh bien elle, hein, pour avoir traité euh, les hommes de bourse sur... Enfin euh, de, de, bref, je ne vais pas déformer ses propos, je vais ne vais pas utiliser les procédés de l'ennemi, mais en tout cas, pour avoir écrit ce qu'elle a écrit, donc je vous mettrai quelques, quelques liens en post-prod, quelques images en post-prod, et eh bien elle a bénéficié d'une extrême clémence et d'une extrême presque tendresse euh, des médias qui pourtant avec certains ne sont pas tendres, donc elle, elle m'a elle soigneusement évité du regard de toute la soirée, elle ne m'a pas salué, elle m'a tourné le dos chaque fois que nous nous rapprochions à moins de, de deux ou 3 mètres. Et euh, je comptais donc sur Nolo, à qui j'ai tendu des perches pendant l'émission, notamment avec mes références littéraires, et qui ne les a pas saisis. Il a, il, a, il a bêlé avec les, les loups, avec les moutons, et il m'a laissé, si vous voulez, euh, à chacune de mes interventions. La, la position officielle, c'était on, on, on ne comprend pas, on ne sait pas à quoi vous faites référence, et euh, le chauffeur de salle hein, qui décide si les gens rient ou si les gens applaudissent, n'oubliez hein, jamais, ne soyez pas naïfs, il y a un chauffeur de salle qui est hyper actif, qui est à peine hors champ et qui décide quand le public applaudit ou rit ou euh, doit réagir, eh bien on me laissait, euh, on laissait finalement mes interventions et mes remarques dans le silence le plus absolu, hein, on entendait le... Comme je disais à mon coach YouTube, on entendait le bruit des climatiseurs après mes interventions. Et le seul qui aurait pu rebondir, notamment, je pense à la référence euh, à Nabokov, eh ben, c'était Nolo. Euh, Nolo qui m'a donc lâché en race campagne pour bêler avec les loups dans la première partie, mais également dans la dernière, où pourtant j'étais sur sa ligne. Hein. Quand je résumais la mode du polyamour à un subterfuge du marché pour s'infiltrer dans le monde des rencontres en faisant croire à notre hétérobinaire de base, qu'en travaillant sur lui et, à et en s'inscrivant à des sites d'adultère, il allait passer de une femme à quatre ou cinq, alors qu'en réalité, il allait passer de une à zéro parce que celle qui lui était dévolue par la sélection euh, euh, sociale allait finalement le quitter pour s'en aller vers les leaders d'opinion, les leaders de troupes, les chefs de troupes qui, eux, font... Primer la sélection naturelle sur la, sé sur la sélection sociale. Et bien ça, c'est peu ou prou la ligne sur laquelle il est. C'est ce que je lui ai entendu dire, à la fois dans Zemmour et Nolo, et à la fois dans, dans, un dans, un dans, un dans un balance ton poste précédent. Et bien même cela, il ne l'a pas assumé, et il a levé les bras au ciel dans une attitude parfaitement euh, contrefaite, hein, artefata, artificielle, en, en, en me rétorquant que ce n'était pas possible. Voilà. Donc, euh, je suis un petit peu déçu de l'absence de courage d'Éric euh, Nolo sur ce coup. Pour finir, est-ce que je regrette euh, l'invitation de Cyril Hanouna Eh bien non, pas du tout. Euh, ce que j'aurais regretté, c'est d'avoir décliné une fois de plus. Hein. Je vous ai expliqué que j'avais déjà été convoqué il y a deux ans. Et si je n'y si étais pas allé cette fois-ci en 2019, après avoir déjà décliné en, en 2017 eh bien, euh, je regretterai certainement euh, aujourd'hui d'ignorer à quelle sauce j'aurais été mangé. Voilà, j'ai pas le temps de vous raconter, parce que je m'étais promis de rester sous les 20 minutes, je ne vous raconterai pas l'anecdote de l'hôtel Ibis, qui s'est déroulé le lendemain à l'hôtel où sont logés les invités, et où euh, j'ai été gentiment euh, expulsé le lendemain matin pour avoir... Euh, au téléphone commenter l'émission, critiquer l'émission avec un ami et pour avoir manifestement aux yeux et aux oreilles de la manager, pour ne pas avoir communié dans la belle société cathodique festive, comme dirait Philippe Muret, pour ne pas avoir fait preuve d'allacrité, comme dirait Stéphane Edouard, en gros pour ne pas avoir trop kiffé, comme dirait le public de Cyril Hanouna, eh bien on m'a gentiment demandé de quitter l'hôtel car les propos que je tenais par téléphone étaient parfaitement inconvenants, et on m'a reproché d'être mal élevé et de manquer de, de culture, de classe ou d'éducation. Ce qui, au regard de la personne qui a formulé ce, ce jugement, est un petit peu un plaisir de, de fin gourmet. Quoi. Euh, en guise de conclusion, une fois n'est pas coutume, je vais lancer un appel à collaboration, hein. ce n'est pas un appel à, à témoin, c'est un appel à collaboration. Euh, L'algorithme m'a fait remonter, au, sans doute parce que j'avais cherché des, des extraits de la fameuse émission d'Anuna que je n'avais jamais vue, il fallait bien que je me familiarise un petit peu avec le, simplement le, le, le concept. Moi, encore une fois, je n'avais jamais de ma vie regardé cette émission avant d'y participer. Et bien, l'algorithme, du coup, a dû détecter chez moi un intérêt pour ces contenus et m'a fait remonter l'intervention d'un certain Latron Chambier, apparemment un youtubeur scientifique, euh, qui lui également a été euh, convoqué comme expert, je ne sais plus exactement sur quel thème, je crois que c'était quelque chose comme le, la lecture dans les pensées ou l'astrologie, enfin, quelque chose d'ésotérique, où il était censé apporter le contrepoids Rationnel. Et du coup, je me suis intéressé à sa chaîne que j'ai parcourue en, en écoutant notamment une de ses récentes conférences avec un sociologue, euh, un sociologue plutôt bourdesien. Moi, je suis plutôt dans le corps d'en face, hein. je suis plutôt du côté individualisme, individualisme méthodologique. Et euh, ça m'a donné l'envie de convoquer ou d'inviter ou de proposer à ce monsieur la tronche en un contenu, que ce soit sous la forme de podcast ou de conférence car je l'ai trouvé euh, très à cheval et particulièrement rigoriste sur les procédés méthodologiques, sur la logique, sur les biais de confirmation, sur les biais de perception, sur la cognition, sur la conation, euh, sur le raisonnement, voilà. Donc nous n'évoluons pas euh, au sein de la même matrice, chers confrères, mais j'apprécie tes contenus, je ne connais pas ton, ton nom et ton prénom, je, pas, je ne t'ai pas assez bien profilé, tu vois, je sais que tu as une chaîne YouTube qui s'appelle la chaîne « La tronche en biais », et je te propose, peut-être, si tu le souhaites, de nous entretenir mutuellement de ce que nous aurions à échanger. Voilà. Donc, si vous connaissez ce YouTuber, ou si vous souhaitez vous, vous, vous faire mon porte-parole, euh, eh bien, les chatons témoignez-lui de mon intérêt pour sa chaîne, et il n'a ensuite qu'à taper Stéphane-Edouard sur Internet pour tout de suite trouver facilement stéphane et, et me, me contacter, et nous verrons ensuite logistiquement ce qui, ce qui est plus simple et ce qu'il convient de, de faire. Voilà. Bon, je vous ai déjà poussé, je vous ai déjà incité à participer à la visibilité et au référencement de mes propos en vous abonnant et en euh, likant et en commentant les différentes vidéos. C'est à vous de jouer comme d'habitude. Et pour relancer un petit peu la machine qui s'est ralentie de par mon, ma récente inactivité, allez, je vais passer environ les 90 minutes suivant la publication de cette vidéo à répondre à tous vos commentaires. Donc je vous retrouve immédiatement. Si de